Il y a le sprint et désactivé, c'est ce que j'allais vous dire. Donc la physique du jeu en gros il n'y a pas de sprint, il y a le sneak pour grab des joueurs. Vous pouvez euh, plonger avec la plume et il y a un stun quand vous faites ça pour éviter Attends, que vous fassiez pour aller plus vite, c'est ouais. normal. Vous pouvez grave comme ah, ça. Voilà, c'est à peu près tout pour la physique, le reste c'est à peu près du Minecraft, hein, donc ah, euh, grave vous tout le monde. être trop perdu. Euh, du coup, le déroulement, c'est 5 mini-jeux d'affilée pour une partie. On va enchaîner les enfin, on va enchaîner plusieurs on va se parties, 5 <rire> qui ouais. compteront. Euh, à la fin de chaque partie s'affiche un score par joueur, enfin, c'est de ça qu'on va tenir compte pour le calcul final. On écoute. Gel. OK les gars, on est parti. On est parti les mecs. Alors, on est Ah sur oui, le, le, le F1 c'est pour cacher les pseudos. Mais bon, je ouais, pense oui. qu'il y a des trucs. Oh, oh Oh Ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Ah, oh, ils sont trop trop chauds. Du okay. coup, c'est l'épreuve des, des portes, je pense. non Ouais, ouais c'est ouais, les, ouais, les, les portes, Mais wesh, mais il y en a plein qui vont Mais what the fuck Et là, c'est le moment de faire vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fall Guys. Ah. Oh. Et toutes les portes marchent, il y en a qui sont pas bonnes. Oh <rire> Ça marche pas. Si, si, moi ça marche, hein. Non mais en gros, j'ai des problèmes de texture avec le pack, je crois. Ah oui, moi aussi, il y a des portes qui vont pas bougé. Ah oui Ouais. Ouais. Je vois pas les portes, moi. Il y a des portes que je vois pas. Ah si, ok, je les vois là. Non Ok, c'est bon. Mais euh, what the fuck, il y a des problèmes de texture. Je pense. T'as un pack ou pas, Bichard euh, J'ai les les mecs ah. Ah, fait chier, j'ai pas le temps de retester d'autres jeux. Sauter au-delà du boudin et ne trouver pas la plateforme. Ah oui. Ah ouais, non, mais par contre, par contre, c'était tellement. Oh ah, mais il les collisions, c'est pour ça hein, Qualifié Quoi Ouais. On va tous qualifier du coup Je suis qualifié ou Ouais, je suis qualifié aussi. Ouais, je suis qualifié normalement, je crois. Oh, ça, c'est trop stylé aussi. Je regrette mon all-in. Il y a que nous Il y a que tous les deux qu'on a éliminés Non, non, il y a d'autres personnes, mais on les voit pas, tu vois. Hein oh, on peut bouger, on peut les baiser en bougeant les caisses. Trop bien. Oh, mais quand les caisses bougent. Euh... Ça transverse les personnes Attends, mais Pourquoi pourquoi là, pourquoi eux, ils peuvent passer et nous, non Hein ah. Il y en a qui bouge une caisse. <rire> C'est n'importe quoi. Il y en a qui est passé. Ok, je suis passé. la caisse du mieux qui passe. Allez, Bichard Portez. Allez, Paresse. Je, oui. oui. je suis qualifié Je suis qualifié Oh Let's go Oh là, là. <rire> Allez, il reste qui, là Est-ce ben, est qu'on est combien, là Parce que... que Bichard Ok. Ah du coup il y aura un deuxième. Ah c'est les anneaux, c'est les anneaux Ouais, t'est pas.. Ça faresse t'es bon ça fares. Ah du coup vous voyez tout le monde là Attends, as... tu peux en avoir deux. Normalement je vais en avoir Il euh... y en a un à droite. Moi oh, si Ok. Ah Marco, il aurait pas dû faire ça, je crois. Ok. T'en as un qui arrive la paresse à ta droite. Enfin, parfait. Derrière toi Ouais, devant toi, en fait. Derrière toi encore, Farès! Et t'en as un en face de toi, et t'en as un derrière toi, derrière toi, Farès! Tu okay. combien? Un, y'en a pas un qui va me spawn dessus là? Normalement, derrière si. toi. Ah, si, allez, c'est ouais. bon. bon. Je allez, je vais! Putain, premier Fares, encore! Fares, t'es chaud, Fares, allez! C'est un mode de jeu bon pour bon. Bichard ça! <rire> Comment ça? <rire> Comment ça, c'est un mode de jeu pour moi? Les portes aussi quoi Je connais pas. Ah, bah regarde, oh, moi elle bug plus ouais. les portes là. On moi non plus me... Moi elle bug plus non plus hein. J'ai l'impression. J'ai spawn le est, tombé, est, tombé, est, tombé, est Ah, mais on peut revenir au dernier checkpoint avec le. Ah oui. Oh, je suis dernier les mecs oui. Est-ce qu'on pensait que les portes sont random ou c'est toujours les mêmes portes mais Non, non, ça doit être random. C'est pas random. Ok, oh. je vais passer. Oh non Allez Let's go Oh, mais t'es choui si il se fait chier par contre moi du coup je me suis fait niquer à cause de tomber dans ouais. le vide Ouais il fallait appuyer sur la boussole pour revenir au truc au Ouais mode. mais je savais pas Oh oh là oh la Oh ça c'est... <rire> Allez chat oh, j'ai je... oh, pu en casser deux en plongeant par contre Ok ok ils ont trouvé Non Jimmy Ok Jimmy il a trouvé oh, Il m'a poussé Jimmy Personne n'a y aller Oh personne n'a y aller Oh les cons Oh les cons j'ai te fait du... Jimmy. Porte une non. Non. T'as l'air non, je le là, pas. Il y en a un, un, ok, c'est bon. Oh. Let's go oh, oh, oh mon Dieu. Ah oh, oh, c'est la, la, la, la queue. La queue. La queue, la queue. J'ai une queue J'ai une, une queue. Est-ce que t'as une queue Bira. Oui. Il y a une chose qui a une queue. Échappe, hey, échappe hein. Ah, oh, mais Restump il est. Il a le, le... Ah, le cheat de Restump là, je reconnais. Reviens pour. Il est barré. gap shit. Ouais, ouais, non, il y a 2-3 personnes qui font ça. Mais comment ça, j'ai. Il faut quoi Il reste dans l'air. Ah tu l'as parfait, court. Pardon, il y a de reprendre. Là en haut, si tu veux ta. Ah, ben voilà. Tu osnes sneak ou pas quand t'as la queue Pour la prendre, oui. Et qui droit, ou qui gauche Euh non non, juste du sneak. Je pense, hein Le, Fares. Oh oui, oh oui. Le Fares Ah oui ah, ah ah, Le Fares Oh ah, la ah, la Mais la la trop intelligent. N'oublie pas quelque chose. C'est qu'une game de chauffe On la la la gars ah, c'est c'est la finale la la gagner quand Faut pas que tomber. Quand. Ah, OK. C'est du time quand même, hein. Les ouais, gens qui savent jouer, ils peuvent. C'est pas mieux des fois juste de sauter un petit peu, Fares Faire des petits sauts. Si, pour avoir un peu plus de temps, mais. T'as du temps là Garde-le, garde-le <rire> ici, garde ici, Fares, t'es tranquille. Après là, ça va être compliqué. Descends en dessous de toi maintenant. T'es en haut tout seul, Fares. mon Voilà, enfin reste, tu le réussis, je me la connais. Hein. <rire> mmh, t'es trop chaud, t'es trop chaud, t'es trop chaud. Je sais pas si là, il peut... Non, c'est bien, c'est bien, non, non, ce qui reste. Ouais. ouais. Ah, dommage. T'as bien fait, t'as très bien fait. T'as laissé Il a paniqué Ouais Non mal. Je sais ce que je voulais faire, c'était pas mal, mais 3 blocs, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas cette game qui compte. Ouais Il reste qui du coup C'est qui les deux Kung Fu et euh, Fusifazero, c'est Kung Fu qui a gagné. Ai Lalalé il, il y a une petite animation de fin Waouh wow. ai Lalé Tu vois les points euh, je, je veux chacun la, la Ah ouais, ou J'ai combien de points J'ai fait 4 points. Bon les gars, le moment de perte. Ok, ok, ok, ok Coucou on part pour 3-1. Allez okay. Allez les gars On va mourir en premier, il va voir. Euh, et c'est les portes Oh les, portes. Oh, les, les portes. portes de merde On voit pas, on voit pas C'est parce que vous êtes toujours en ballon en fait. Oui. Je veux ça va être chaud. Ça, ça casse bah... les couilles Ouais, oh, je passe pas. Mais putain je, pas non, les je, pas pas. Oh, je vais pas être qualifié je crois. C'est mort. Non C'est bon. T'es déjà trop tôt, trop tôt. Okay. Bon, Allez go, GL. Ok. Allez s'il vous plaît, je... s'il vous plaît. Oh, oh c'est des tôt portes. Vas-y, je suis commencé en tout dernier, ça m'a tout poussé là. Ah oui, en... <rire> Vas-y Jamais dans la merde. Tomber Chauter ah Dadou, GG Ouais, Dadou, oui oui, Dadou oui, oui, oui, oui Ok, oui, on est tous les 4 On est tous les 4 On est pas qualifié du coup Je pense pas. Sidi, il est dit même pas. Oh non Oh non, là, a jamais joué celui-là oh, On oh, est tous ça. coolés en fait. Et là, les collisions avec sa pop c'est 9 éliminé donc ça va. Ouais, bon. Attendre une VT1, hop hop Ça commence à accélérer là. À... NON <rire> <rire> <'est vraiment> <rire> <rire> <rire> <rire> J'ai vu ta mort, Dadou T'es mort, Dadou pas bah, un ouais. truc bleu Mais non, Dadou, t'en fais pas. T'es le meilleur. T'as au moins passé le premier. Vas-y, non mais je meurs comme une merde. Ouais. Parle, les oh, j'ai grave 6 Oh, les boss. Oh, let's go <rires> oh là là, Oh, c'est quoi y ça? Ah oui! Oh non, horrible! Trop oh, trop en fait, tu peux finir dernier comme premier, c'est. Il faut avoir de la mais chance. Checkpoint, check je cherche pas. Ah oui. Checkpoint, faites oui, faire checkpoint, faites à vous. Non, ça pousse. Et non, qui bouge non je vais pas passer. Et... Lâche-le! Mais non, mais c'est trop chiant! C'est celui, celui du milieu c'est possible Euh j'ai pu le faire ouais celui du milieu En passant en passant de celui du milieu là Ouais celui du milieu j'ai passé Il bougeait pas et.. Ok c'est bon j'ai vu Ah ouais, je suis foutu alors Ah ouais, ils nous ont baisé Ah ça aurait pas dû bouger Je l'ai euh... vu si si celui-là celui-là A droite à droite Euh Mais lui Ma il il bouge C'est bon je suis qualifié bon. Oh je suis qualifié je suis qualifié Je suis le dernier qualifié Oui Let's go Let's go let's go Dado t'es pas qualifié non, non, non, c'est vrai J'étais déjà éliminé, non, non, ah, éliminé oui. Pas, oui. Allez, avant Ah j'ai pas eu Allez avant-dernier Avant-dernier, road tout final Je suis une fraude Je suis une Mais fraude Faut tellement avoir Après, toi, un mental cubes, à fois, Oh la queue hein. Ah c'est Azen qui a la queue Azen je te défends Je vais me cacher pour ça. On, trop... On est plusieurs sur reste simple là T'inquiète, une que avec toi! C'est moi, c'est moi de Lulure. De... Ah ouais, non, mais je sais. Je veux pas voler la tienne. Let's go. Ah, il m'a volé la mienne? J'ai fait un mouvement. C'est bien, bouge pas. Y'a personne qui vient. Mais qu'il arrête de. Oh, let's go, bon, je suis qualifié. Je suis pas qualifié. Oh! <rire> Pas à les... Ah tu l'as perdu au début. Il faut, il faut vraiment... juste sneak à fond, faut juste sneak à faux. Par contre ça me fait bizarre de ne pas. mais deux minutes les gars Va falloir commencer à que tu, tu, tu tu trouves ta petite zone là. Ouais. Voilà. Attention, tu fais pas avoir. Genre, je suis pas trop avec le peu hein. Non non t'inquiète. Il va falloir que je trouve une autre petite zone parce que ouais, tu <rire> commences à, à plus avoir grand chose. À... Là, là, là, là prends ton temps parce que là au niveau de ta zone t'as pas grand chose. Hein. Reviens derrière, reviens <rire> derrière, reviens dans ta zone. Il Là, là, là t'es dans une zone dangereuse, hein. Je sais. Il va falloir que tu bouges, il faut que tu bouges. Quête bâtard, Martin Ouais. En fait, en il fait, y avait toute une zone où il y avait personne et c'était l'heure-là que je voulais que tu taille. Dommage. Mais je le voyais pas, je crois, donc... Euh... Ok Ah bah c'est et... bon. Bon, on est foutu, hein. Honnêtement, je vous le dire. Ah oui, c'est sûr mis... On a le truc En fait viser. on est 4, on, est on peut pas... Euh, à voilà, quatre, si, on peut en pas... fait on aurait été 6, on aurait été ouais, 6. Je pensais ouais. qu'on était 5 qu Je pensais qu'on était 5 avec Polo oh, C'est pas grave, t'inquiète, on va se refaire Oui. Mais... Oh les portes <rire> Je vous jure, si je perds, je rage quitte oui, La technique de la boussole <rire> Un peu derrière hein. Très bien un peu derrière hein. Du coup ça me... Ouais, là on est bien Celle de droite Celle de gauche. De gauche. Oh, je... oh putain On est baisé je, suis... je, crois. je crois que je suis baisé aussi. Oh non. C'est bon. Oh, oh, éliminé, pas moi Non C'est vers la droite oh. ou vers la gauche que ça vient Je sais pas. Mais ça vient de la gauche, enfin de gauche. Vers le euh, nord, ouest, Ah si, c'est vrai, il y a enfin les collisions. Pied gauche. Gauche Ouais, Donc, même endroit même. Après, c'est pas à... avec gauche ou avec droite. Encore gauche après. Ah, non non. Bon les amis je vous laisse hein. Le chat Je vais pas forcer plus Je vous fais un gros bisou On va pas forcer plus que ça dans la cité On est foutu. On n'a pas assez de flocons Je dois réviser mes partiels J'ai autre chose à faire Mais en tout cas voilà Je serai là pour les events Donc tous les soirs à 18-19h Je vais lancer un live Pour pouvoir euh, stream euh, les events Voilà Bisous tout le monde Oh. N'oublie pas quelque chose, c'est qu'une game de chauffe. Oh non, non, c'est vrai.